vidéo nous sommes le 1er juillet donc je voulais faire un point sur euh, sur les tomates qui se trouvent dans la serre donc euh, comme vous voyez en fait elles se portent à merveille donc euh, voilà on, on voit que la première là celle ci et même euh, quelques autres là euh, bon je pense qu'elles sont de ma taille hein, doit faire pratiquement 1 m 80 donc euh, donc vraiment ça pousse vraiment super bien euh, là j'ai une petite pensée pour euh, Patrick de la chaîne Xiaolong, parce que comme lui en fait bah, j'ai de plus en plus de mal à trouver mes tomates dans ce, cette jungle de, de branches donc, je vais essayer de vous montrer en même temps quelle variété se cache derrière ces tomates mais euh, vraiment c'est de plus en plus compliqué à circuler donc je ne les taille plus du tout euh, là depuis que j'ai éclairci au pied donc euh, voilà je vous montre un petit peu c'est vraiment, euh, c'est vraiment la forêt. Et encore ceux de droite, euh, comme je les ai mis après, les... bien, enfin bien après, hein, je crois, j'ai dû les mettre euh, facilement euh, trois semaines, je crois, euh, je sais plus 15 jours, trois semaines après. Donc euh, et ils sont beaucoup plus petits, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de fleurs. Là, vraiment, ça a mis du temps à venir. Hein, les fleurs, vraiment, là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de tomates en formation. Donc là, c'est la tomate Purple Russian, donc euh, voilà, c'est elle qui fait ce type de, ce type de tomate là. Donc là, vous voyez, j'en ai, en ai encore là. Alors, vraiment, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup. Alors Donc celle-ci, qui donne aussi des tomates qui sont relativement grosses, hein, plus ou moins, voilà. Là, vous voyez, il y a un beau chapelet de tomates là. Donc il y en a d'autres, hein, on les voit pas parce que vraiment il y a trop trop de feuillage. Hein. Là j'en ai encore ici. Donc là c'est la Hans Ruby, Ant Ruby euh, German Green. Donc mais, vraiment c'est difficile de, de les voir. Bon là ça va, elles sont assez hautes, donc euh, je les vois quand même. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de, de circuler là-dedans. Euh, donc de l'autre côté je voulais vous montrer mes, mes melons. Donc celui-ci, je sais que c'est un melon, un melon d'Arménie. Euh, bah, il pousse. C'est un peu lent hein, quand même, mais bon, ça pousse quand même. Il faudra que je vois ici, il ne faut pas que je les arrose. Donc j'ai mis mes mains euh, hier euh, dans la terre et euh, je me suis aperçu que c'était pas la peine que j'arrose, contrairement à mes autres tomates qui se trouvent euh, dans mes bacs. Et bien sûr les tomates qui se trouvent dans les bacs, pour elles, la terre se, se, se dessèche bien plus vite que, que celles qui sont directement au sol dans la planche de la pas ou même, bizarrement, dans, dans la serre. Vraiment, ça, ça pousse vraiment super. On a un plan, je ne sais plus, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais donc là on, donc là, on a des tomates Odessa. Donc là on a quelques petites tomates qui, qui sont en formation. Je regarde si j'en ai quelques grosses mais apparemment. Ah si, si j'ai des tomates de bonne taille. Ici. Donc là il y en a quand même. Là il y en a quand même. Il y en a quand même quelques belles. Hein. Donc une belle grappe là. C'est euh, vraiment difficile de. de... C'est l'inconvénient de ne pas tailler. Hein. Euh, mais bon. Je sais que les tomates sont là, donc je les vois parfois. Il faut vraiment bien regarder euh, en faisant attention de, de ne rien casser. Euh, là, voilà, j'en ai encore une. Alors, je vais peut-être regarder ce que c'est avant. Donc, euh, le pièce roule là, donc l'étiquette doit être juste en face. Donc, euh, là, c'est quoi Donc là, j'ai les tomates Red Pierre. Alors, vu la taille, je dirais que c'est des cerises, je sais pas. C'est ça, ça y ressemble, en tout cas. Donc, voilà, on, on a des petites grappes sympathiques, là. Ici, et ici, juste au-dessus. Donc euh, voilà, puis il y a encore plein de fleurs, hein, bien sûr. Il y en a encore d'autres, ici, là, qui, qui sont en formation. Bon, il y en a un peu partout. Je, je sais pas si on a les plus grosses que ça, mais euh, difficile à dire. Je vois pas grand-chose. Hein. Les tomates Dutchman. Alors apparemment, sur les Dutchman... J'en ai que quelques-unes ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein. Les Dutchman, elles sont à peine formées. Donc, euh, pourtant, le pied est grand. Donc, euh, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais euh, donc voilà. Et à côté des Dutchman, on a, donc là, on a les tomates jantard, Donc, on voit, on voit quand même quelques beaux spécimens, notamment ici. On est sans doute derrière, hein, mais voilà, j'en ai quelques-unes à côté. J'en ai plusieurs. Voilà, on ne voit pas bien, mais voilà. Donc là, j'en ai... ai plusieurs en formation. Voilà, on voit mieux là. Donc voilà, ça c'est les tomates jantard. Donc oui, il y en a un petit peu au-dessus aussi. La Blue Beauty. Voilà, la Blue Beauty, ça donne ça. Donc, il y a quand même une grappe là, ici il y en a au-dessus. Euh, voilà. je vais essayer de regarder aussi de l'autre côté mais c'est vraiment pas facile Là, ouais, j'en ai là un petit peu voilà ici j'en ai aussi Donc, je ne vais pas toutes les regarder hein. celle là je vais, je vais moins m'y intéresser parce que c'est les tomates que j'ai mis bien après, donc elles doivent être beaucoup, beaucoup moins grosses, donc la plus intéressante c'est vraiment celle qui se trouve ici, là j'ai les tomates Mar Globe. donc alors on en voit quelques unes ici, donc là on voit des tomates ici, donc les tomates Marglobe, et je dois en avoir les plus grosses hein, bien sûr, Mais il faut juste que je les trouve, Voilà. Donc, donc les, les tomates euh, Mark Globe, donc, vous voyez, elles sont déjà beaucoup plus grosses celles-ci. J'en ai, ai là. Voilà, j'en ai, ai, aussi un petit peu derrière des Mark Globe. Voilà, donc ici on a les Hungarian Heart, Donc voilà, ici j'en ai quelques-uns là qui sont beaux. Là, en, je dois en avoir trois là qui sont, on ne voit pas bien mais. quelques belles donc c'est des coeurs de bœuf hongrois donc, donc voilà on, on les voit un petit peu en dessous voilà j'en ai deux qui sont posés sur le sol là, presque donc euh, ouais, c'est vraiment pas évident à voir là entre temps je vous montre aussi mes, mes autres pieds de melon qui sont en fleurs mais ceux-là combien poussé le melon noir des carmes, c'est celui qui pousse le mieux. Il y en a un ici, il y en a un autre là-bas. Donc vraiment, ça pousse super. Je crois que là-bas, j'avais le melon vieille France qui est dans le coin, là. Voilà, donc là, on ne voit pas bien, mais ça, ça pousse. Ça pousse lentement, mais ça pousse. Voilà. Donc ici, on a la tomate poivron jaune. Donc là on voit qu'il y a des tomates ici sur la poivron jaune. Bon, J'aimerais bien vous en montrer les plus belles. Donc là j'ai les tomates poivron jaune. Là j'en ai encore une autre variété. Cette variété qui est cotée là c'est la tomate ananas orange. J'en ai, ai un petit peu plus aussi. Donc, là, là les, les ananas oranges là j'en ai encore une euh, ici là, là j'ai un mal fou euh, à passer alors qu'est ce que j'ai d'autre donc celui-ci je l'ai mis en remplacement d'un plan qui était mort, donc le subarctic plenty. Donc euh, il doit avoir un peu de mal à pousser hein, avec ses collègues là qui sont, euh, qui sont juste à côté et qui lui masquent un peu la lumière. Donc ici qu'est-ce qu'on a On a la vintage wine ici. Je fasse gaffe de ne pas paumer mes, mes étiquettes. Donc, heureusement, j'ai fait un plan. Donc au cas où je perds mes étiquettes, je peux toujours me référer au plan. Donc voilà, les vintage wine, vous voyez celles-ci, elles sont vraiment très jolies. elles ont vraiment une belle tête, hein. il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas. Voilà. J'essaie de, de vous montrer ça. Il y en avoir peut-être en dessous. Ouais, voilà. Il y en a derrière. Hein. On les voit pas, mais là, il y en a encore. Il y en a un peu au-dessus, je crois. Il y en a encore là, en haut. À plusieurs endroits, donc. Euh, bon. Le vintage wine apparemment il donne pas mal. Là, de ce côté-là, j'en ai d'autres. Je vais finir par le dernier plan là, du, de, de, ceux de, de ceux du centre. là. Donc, Il y en a au total 14 au centre, hein, 2 x 2, 2 7. Celui-ci, c'est les tomates sibérianes. Donc, Un petit clin d'œil à Patrick. Excuse-moi Patrick, je les prononce en l'anglaise. Je la prononce avec l'accent euh, sibérien ou euh, sibérian si tu préfères. Donc euh, voilà. Donc, euh, je voulais vous montrer un petit peu les, euh, la tête des tomates. Donc elles n'ont pas l'air très grosses. Hein. Moi c'est la première fois que j'en fais, donc je ne sais pas du tout. Il euh. ah, y en a un petit peu plus. Il ouais, y en a des plus grosses là. Ici, donc je ne sais pas quelle taille ça peut faire. Ah, il y en a une plus grosse encore. Derrière. Je sais pas si on les voit. Je ne sais pas si on les voit là, mais c'est vraiment la folie pour, pour filmer dans des conditions comme ça. Voilà. Donc là, elle doit faire, je dirais, 6, 7 cm. De grosse. Donc voilà, elle est sibériane. Je ne connaissais pas, comme beaucoup de tomates d'ailleurs, parce que cette année, j'ai fait beaucoup de, de tomates que... je nouvelle en fait, euh, j'ai fait quelques-unes euh, de, de celles que, que j'avais déjà faites auparavant Mais en fait très peu par rapport à, à l'année précédente euh, Où j'avais fait vraiment beaucoup de de mes propres plants euh, Mais là cette année j'ai décidé de renouveler un peu les, les variétés euh, Donc j'ai gardé bien sûr mes, mes graines de 2017 Que je sèmerai euh, pour certaines d'entre elles en 2019 Donc euh, bah, écoutez... Euh, vous voyez un petit peu, la, la serre, c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment génial d'avoir une serre. Euh. Moi, euh, c'est la première année, et vraiment, je constate que vraiment, c'est un super investissement. Quoi. Vraiment, on n'est pas déçu. Euh, le résultat est là. Quoi. Vraiment, euh, c'est incomparable. Hein. Quand vous voyez la tête euh, de ces, ces plants de tomates avec ceux que j'ai, même dans l'abri, euh, vous voyez, c'est complètement différent. Hein. Vraiment, euh, ils, ils sont pratiquement deux fois plus grands. Hein. Donc vraiment, il n'y a pas photo. Donc il est clair que je vais vraiment réfléchir sur la fermeture de, de mon abri à tomates là, parce que c'est vraiment c'est incomparable, même si je suis obligé d'investir encore, bon voilà c'est pour la bonne cause, donc c'est pas de l'argent qui est jeté par la fenêtre inutilement, vraiment ça, ça va donner vraiment un gros plus à mes plantations. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Partagez-la si vous en avez envie. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt.